Accueillir, accepter, c'est pas un signe de faiblesse, c'est pas un signe de, de, de mouton, c'est un signe d'intelligence. Et les êtres en conscience, le monde que je souhaite voir évoluer demain, là, des êtres humains du nouveau du nouveau monde ou le nouveau modèle, j'espère de tout cœur, ça va être des êtres humains qui vont accueillir avec énormément d'amour. Pourquoi Parce que si on n'accueille pas avec énormément d'amour la gang, vous savez qu'est-ce qui se passe On se bat et on veut faire arriver nos points. On veut débattre la vérité et quand on débat la vérité, c'est la violence, c'est la rage et on n'aime pas les êtres humains. Les autres nous font chier, l'autre nous fait chier, puis l'autre il nous lance des flèches, il nous lance des pierres ah! à cause qu'on n'accueille pas, à cause qu'on a des schémas qui durent depuis la nuit, des temps. Ça fait très longtemps que ça dure la gagne. Mais c'est pas le Covid le problème, c'est pas le masque le problème, c'est quoi, pas le gouvernement C'est des êtres humains endormis la gagne. Est-ce qu'on peut prendre notre responsabilité et tourner le regard vers soi une fois pour toutes.